La parole est à madame la Première Ministre. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, En engageant la responsabilité de ce gouvernement, le 15 novembre 1990, lors du débat sur la création de la contribution sociale généralisée, Michel Rocard avait eu ces mots. Dans un scrutin où chacun a selon sa conscience, permettez-moi de dire que je suis sûr que ces dispositions réuniraient une majorité, peut-être même une large majorité. Aujourd'hui je l'ai fait mien et j'ajoute que si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi. Les Français sont tous des cons car ils n'aiment pas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 le français sont tous des qu'il en coûte pour établir le plein emploi tu es toujours à l'écoute toi le héros du corona en renonçant à ton salaire tu sors la france de la misère tenons droit le gouvernement. C'est Macron I'm of the Constitution.